Bonjour à toutes et à tous, en salle et en ligne. Je voudrais commencer en vous souhaitant non seulement la bienvenue, mais une bonne année 2021, une meilleure année en bonne santé pour vous et pour vos proches. Je reprendrai l'habitude de l'an dernier rappeler quelques remarques techniques. Les interprètes des langues suivantes, allemand, anglais, espagnol, français, italien et polonais, sont présents en salle et nous les en remercions. Je signale que pour l'échange de vues avec le ministre de la Défense portugais, une interprétation en portugais sera également disponible. Vous le savez, les, interprétations, les interventions téléphoniques ou les seules transmissions audio sans images ne peuvent pas être interprétées. Les points figurant euh, à l'ordre du jour de cette première journée de réunion de notre sous-commission sont les suivants. Nous commencerons ce matin par un échange de vues sur la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit. Quel rôle pour l'Union européenne, en particulier pour les missions et les opérations de la PSDC Et nous continuerons cet après-midi à 13h45, d'abord avec un échange de vues sur le renforcement de la sécurité internationale et transatlantique vers un nouveau dialogue entre l'Union européenne et les états unis sur la sécurité et la défense. Ensuite, nous aurons un échange de vues sur le pacte en matière de politique de sécurité et de défense commune civile, quels progrès réaliser Demain, nous examinerons les points suivants. Tout d'abord, nous aurons un échange de vues avec le ministre de la Défense nationale du Portugal sur les priorités portugaises dans le domaine de la sécurité et de la défense de l'Union européenne. Puis un échange de vues sur la sécurité des communications des institutions européennes face au cyberespionnage et autres activités malveillantes dans le contexte de la nouvelle stratégie de cybersécurité de l'Union européenne. Et enfin, un échange de vues sur les opérations maritimes de la PSDC, Irini et Atalante, réponse à la détérioration de la situation sécuritaire en Méditerranée orientale et rôle de l'Union européenne dans le golfe d'Aden et en Mer Rouge. En l'absence de modification, l'ordre du jour de la réunion peut donc être adopté. Je n'ai pas de communication spécifique euh, au point 2 euh, de l'ordre du jour, si ce n'est de rappeler que, comme après euh, chaque réunion de cette sous-commission, une enquête de satisfaction est envoyée par courriel à chaque député. Merci de bien vouloir la remplir et d'apporter tous les commentaires que vous souhaitez apporter pour l'amélioration du fonctionnement de cette sous-commission. Au point 3, je vous propose, en l'absence d'objection, d'adopter pro le procès verbal de la réunion des 28 et 29 octobre, 16 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2020. Nous passons désormais au point 4 de l'ordre du jour, le rôle de l'Union européenne et en particulier des missions et des opérations de PSDC dans le domaine de la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit. Je voudrais commencer en souhaitant la bienvenue à nos intervenants. Monsieur Stéphano Thomas, directeur de l'approche intégrée pour la sécurité et la paix du Service européen pour l'action extérieure et interlocuteur régulier de cette sous-commission. Monsieur Ernesto Otoné-Ramirez, sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO. Monsieur Valérie Frélan, directeur exécutif d'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, autrement dit ALIF. Et Monsieur Louis Montréal, directeur général de la Fondation Agacan pour la culture. Je souhaite également la bienvenue à nos collègues de la Commission de la culture et de l'éducation que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des participants qui ont bien voulu accepter le changement d'horaire de ce point de l'ordre du jour en raison d'une actualité chargée au Parlement européen. Les images de destruction de trésors archéologiques, qu'il s'agisse des statues de Bouddha de Bamiyan en Afghanistan, des tombes de Tombouctou au Mali, de l'ancienne ville de Palmyre en Syrie et de Mossoul en Irak, suscitent régulièrement l'indignation collective. Et elles ont laissé des cicatrices profondes dans la mémoire des populations locales. Des inquiétudes très vives s'expriment aujourd'hui sur l'état du patrimoine au Nagorno-Karabakh, après plusieurs semaines d'un conflit ravageur. La destruction du patrimoine culturel est de plus en plus une arme utilisée par les belligérants dans de nombreux conflits à travers le monde pour attiser la violence et la haine, pour nier l'identité de leurs adversaires. La persécution des individus en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse s'accompagne de la destruction des symboles qui forment la mémoire collective des peuples, obérant ainsi tout dialogue et toute possibilité de réconciliation. La protection du patrimoine culturel a été abordée par l'Union européenne dans plusieurs communications et dans des documents qui concernent notamment la sécurité. L'Union européenne l'a définie comme une composante stratégique, indispensable au développement de la résilience, de la prévention des conflits, la reprise du dialogue et de la consolidation de la paix. À cet égard, les missions et les mandats des... Pardon, les mandats euh, des missions et des opérations devraient être enrichis sous peu d'une tâche additionnelle dans ce domaine. C'est en principe déjà le cas pour le mandat de la mission de conseil en Irak et UEM Irak. J'ajouterai que la sauvegarde du patrimoine passe aussi par la lutte contre les pillages, car nous savons que ces pillages sont une source de financement du crime organisé et du terrorisme. Monsieur Tomat, le SEAE a récemment publié une note qui vise à solliciter prochainement l'approbation du COPS pour le développement du concept sur la protection du patrimoine culturel comme vecteur de paix et de sécurité dans les zones de conflit et de crise. Vous pourrez nous indiquer le futur cadre stratégique dans lequel s'inscrit ce concept. Monsieur Otonnet-Ranires, l'UNESCO est évidemment un acteur majeur et un des principaux partenaires de l'Union européenne dans ce domaine. Notre coopération est vitale pour la réussite de plusieurs projets. Elle permet de mettre en œuvre des interventions urgentes et de stabilisation de la protection du patrimoine, notamment au Moyen-Orient, notamment en Irak. Nous aimerions connaître les enseignements que nous pouvons tirer des expériences menées en commun, comment les appliquer peut-être ailleurs dans d'autres contextes sécuritaires. Monsieur Frélan, Monsieur Montréal, l'Union européenne peut certainement bénéficier d'une coopération avec des fondations internationales spécialisées comme Alif ou comme le Trust Agacan pour la culture. Vous avez désormais une expérience vaste et diversifiée. Votre évaluation de vos expériences et des possibilités de coopération euh, et les résultats que vous avez atteints nous intéressent particulièrement. Je vais donc donner la parole à chacun d'entre vous pour 10 minutes. Je vous demande d'essayer de respecter ce temps de 10 minutes pour que nous puissions avoir un échange ensuite avec les députés intéressés. Monsieur Tomat, nous allons commencer par vous, donc pour 10 minutes. Merci. Bonjour, bonjour à tous et bonjour, Madame la Présidente. Uh, si vous permettez, première chose, mes meilleurs voeux pour, uh, pour cette année. C'est la première fois que je suis ici, donc j'en profite. Et je suis très content de commencer avec un thème uh, comme uh, la protection des culture Donc, uh, so je pense uh, que cette opportunité aujourd'hui est particulièrement réélevant parce que uh, vous avez have set up a meeting which uh, includes the Subcommittee of uh, Security and Defense with the Subcommittee of Education and Culture, proving that this topic has two dimensions, a dim dimension of security and defense, but also the cultural aspect, which in itself creates another nexus on how we deal with crisis uh, response. Protection of cultural heritage is becoming more and more relevant in our reflections, And uh, even the HRVP quite recently stated that I quote: "Cultural heritage is part of the EU peace process and security strategies." End of quote. So uh, we concur with what you said in your uh, introductory remarks. Cultural and cultural uh, culture and cultural heritage in particular are important elements of so many conflicts. I, I remember when I was in the Balkans, so you mentioned uh, Afghanistan, we can uh, go back to Iraq, Syria, Mali, but also recently Nagorno-Karabakh. There are, the, the aspect of cultural heritage is there and is an important uh, component of the dynamics of uh, the conflict. As you indicated uh, internally in the S, we have been reflecting on the appropriateness of having a conceptual development of uh, this idea that would take into account cultural heritage on its two aspects, as a peace element and as a security element. We presented this idea to member states uh, in PSC, as uh, indicated, and now we are working on developing uh, this, uh, this concept. Um, first of all, we have to start for something concrete. As you mentioned, uh, our uh, CSDP operation in Iraq has, uh, as part of this, man this mandate, an element of protection of cultural heritage. And so we are using that expertise, plus uh, other uh, opportunities that we have been uh, testing through our conflict analysis in other areas to build up on this concept. At the same time, We need to work with partners. Uh, so, uh, as you know, we recently organized uh, an international conference on the 12th and 13th of November with the participation of the HRDP Borrell, Commissioner Gabriel, German Minister of State Munter and I know that many uh, of you, including some of the speakers today, were participating in that event, which allowed us to gather expertise from different Uh, origins, be it to UNESCO, be it civil society, be other uh, countries that have already started a similar reflection. Um, if I should highlight the key ideas around which we are uh, bringing forward our reflection, I would say that the first is that uh, cultural heritage can be a factor of division. Let's be honest. This is uh, in the dynamics of war it uh, it is a recurrent factor, but it can also be a component of peace and reconciliation and development. So it would be our effort to focus on how to transform cultural heritage from an element of division to an element of uh, reconciliation. The second aspect is that uh, until now, we have looked at cultural heritage Uh, from the prism of security, if I can say. So, for example, trafficking of goods, cultural goods, is a source of financial support to terrorists or organized crime, which is true, but it's not only that, there is uh, more. And so we would not want to go beyond this and uh, explore uh, additional elements that can be relevant when dealing with protection of cultural heritage and third point that I would like to highlight is that, in our, way, uh, in our way of thinking, cultural heritage should be looked throughout the whole conflict cycle. As you know, as part of my department, we try to look at conflicts and crises in all their aspects, from the beginning to the, their potential resolution. And uh, for example, protection of cultural heritage will be now looked at uh, in our conflict analysis, so as a potential driver, a uh, factor, and also it will be looked as a potential resolution factor. For example, uh, in uh, bringing peace, I say for, uh, we can use it for example in uh, mediation processes. We have just adopted in the council a mediation concept uh, uh, from the EU and it contains a clear reference to the importance of cultural heritage. <clears throat> the one aspect that you mentioned in your uh, introduction is also how to link better CSDP missions and operation and uh, protection of cultural heritage. This is what we are uh, looking at at the moment. As, uh, um, as some might know, the Compact, the Civilian Compact, which is the document cadre of uh, how we should further enhance the capacity of civilian CSDP, already contains cultural heritage as one of its priorities. And so the work is already uh, clear to us and the path is there. For this reason, for example, cultural heritage is now becoming a training area for CSDP staff. So there will be training courses at different levels that will make uh, our uh, deployed staff more sensitive and capable of seeing the potential of uh, this topic as a uh, resolution uh, aspect of the crisis. Second, you mentioned uh, UAM Iraq indeed, uh, is the first mission where we have included in the mandate a reference to the protection of cultural values which would enhance the Iraqi capacity to address the root causes of uh, the crisis, but also we have included this as a stabilization element for Iraq. Uh, third aspect, uh, we are working more and more with NATO on this. NATO as well has introduced this concept in their uh, work, and uh, cooperation on the ground, for example, sharing of, of information towards a possible database of stolen artifacts is something that is, uh, is, is uh, going on. Now, um, our concept is in the phase of elaboration, and I, I think in a couple of months uh, we will be able to present a, a final product to our member states, but uh, this debate today And I hope also future exchanges uh, with, uh, with uh, the two committees that are here today will certainly help us to further nurture this concept in the preparation, but also after in its implementation. So I hope uh, that there will be future opportunities to exchange uh, with you and uh, with your colleagues uh, in order to have uh, your, uh, your inputs, indications and uh, suggestions qui va faire plus facile présenter un papier qui encompasses tous les différents aspects de la protection du patrimoine culturel. Merci beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour des questions. Merci, monsieur Tomat. Je passe maintenant la parole à monsieur Ottoné-Ramirez de l'UNESCO pour 10 minutes. Monsieur le, le Président du Parlement européen, j'espère que vous m'entendez bien, Madame la Présidente de la sous-commission Sécurité et Défense du Parlement européen, Mesdames et Messieurs les membres, chers participants. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que c'est un honneur de représenter l'UNESCO à cette réunion si importante dédiée à la protection du patrimoine culturel dans les conflits armés organisés par le Parlement européen. Et je tiens tout particulièrement à remercier la Présidente de la CD, Madame Nathalie Loiseau, pour son invi invitation. Comme nous le savons tous, le droit international humanitaire est constitué d'un solide corpus de normes pour la protection des biens culturels dans les conflits armés. Parmi ces instruments juridiques internationaux figurent les conventions culturelles de l'UNESCO, dont la Convention de La Haye de 1954 et ses deux protocoles, celle de 1954 et de 1999, qui sont sans doute les pierres angulaires de la protection du, de, du patrimoine culturel mais nous comptons également avec la Convention de 1970 euh, sur la lutte contre le trafic illicite et la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial. Posant les bases de la protection du patrimoine culturel, quel qu'il soit, cet ensemble de normes internationales a pour objectif premier de prévenir les conflits armés et ses conséquences, dont la destruction du patrimoine culturel et le trafic illicite de biens culturels. Comme vous le savez, ce cadre juridique international est solide et est reconnu euh, pour permettre à la communauté internationale d'agir dans le cadre de situations de conflit ou de post conflit mais nous constatons pourtant l'impact dévastateur des hostilités sur le patrimoine se soldant euh, par des destructions et des pillages commis à l'encontre du patrimoine culturel dans plusieurs régions du monde, comme vous l'avez dit, notamment au Caucase, au Moyen-Orient ou encore dans la région du Sahel. Composante essentielle de l'identité des peuples, le patrimoine culturel a souvent été pris pour cible afin de réduire à néant la mémoire collective. Nous avons été ainsi des tristes témoins de la disparition des trésors archéologiques à Palmyre, les lieux de culte et d'objets d'art à Mossoul ou encore de monuments ou manuscrits anciens de la, plus, de la plus haute importance pour l'humanité à Tombouctou au Mali. Face à ces atteintes, il est plus que temps de réveiller les consciences sur l'importance de la Convention de la Haie de 1954, qui est la mère de toutes les conventions culturelles de l'UNESCO, qui déjà déclarait dans son préambule, que je cite, « Les atteintes portées aux biens culturels, à quelques peuples qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale. » En ces temps, il apparaît plus que nécessaire d'agir d'un commun accord en renforçant la coopération internationale pour la protection et la sauvegarde du patrimoine inestimable de tous ces peuples. Si le deuxième protocole de 1999 à la Convention de l'AE de 1954 pour la protection de biens culturels en cas de conflit armé et la résolution 2347 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée en mars 2017 ont joué un rôle essentiel de dissuasion avec la pénalisation des destructions intentionnelles contre le patrimoine culturel, comme cela a été le cas après la destruction des mausolées des saints de Tombouctou, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si ces mécanismes dont nous disposons sont suffisamment adaptés aux nouveaux défis du XXIe siècle. Comment non seulement empêcher, mais prévenir de manière effective les attaques contre les biens culturels et leur destruction Comment mettre le patrimoine au service de la médiation, comme il a été euh, signalé, et la résolution des conflits ou encore du relèvement post-conflit Ce sont là des questions qui, euh, à notre sens, doivent être à la base d'une réflexion commune entre nos organisations en vue d'établir une paix durable dans les zones en proie aux guerres et conflits. Dans le cadre de son mandat, l'UNESCO a été euh, à l'initiative de nombreux projets visant la formation des militaires à la protection du patrimoine culturelle dans les conflits armés. Le premier manuel sur la protection des biens culturels développé conjointement par l'UNESCO et l'Institut international de droit humanitaire basé en Italie est aujourd'hui disponible dans sept langues différentes et a donné naissance au premier cours de formation en ligne pour les militaires, les soldats de paix, lancé en décembre dernier. Désireuse de promouvoir l'égalité des genres dans toutes ces actions que je rappelle est une des deux priorités global de l'organisation, l'UNESCO a organisé pour la toute première fois un atelier de formation de femmes militaires au Liban à la protection des biens culturels en octobre 2019. Ladies and gentlemen, since uh, 2012 and the signing of the Memorandum of Understanding between UNESCO and the European Union, we have collaborated on several successful initiatives to safeguard cultural heritage, both during and in the wake of armed conflicts. Together, we carried out the Protecting Cultural Heritage and Diversity in Complex Emergencies for Stability and Peace project in Iraq, Libya, Syria, and Yemen. We are also working side by side to receive the spirit and cultural heritage of Mosul following the conflict there. We have also led successful efforts in the fight against, uh, against illicit trafficking, including through the training of European Judiciary and Law Enforcement Agency as well as capacity building for players in the European art market. As we seek to consolidate this cooperation, we welcome the political commitment of the European Union and its member states to the global protection of cultural heritage in the context of armed conflict. Most recently, UNESCO and the EU partnered to celebrate the 50th anniversary of the 70 convention for two important conferences, one on cultural heritage and multilateralism, co-organized by UNESCO and Germany during its EU presidency, and one of the role of the Euro European Union in cultural heritage protection, led by the European External Action Service. We would like to reaffirm, reaffirm UNESCO commitment to continuing to work alongside the European Union to promote cultural heritage as a foundation of lasting peace. Given the numerous challenges we face COVID-19, climate change, rising inequality, it is more important than ever to unite our forces to prevent and respond to conflicts and to safeguard cultural heritage at risk. Finalement, et aussi dans ce contexte précis, je saisis l'opportunité de cette réunion pour vous informer qu'un programme thématique sur le patrimoine pour la paix a été lancé en décembre dernier par le Comité pour la protection de biens culturels en cas de conflit armé. Ce programme vise à renforcer le rôle du patrimoine dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que dans le développement et la consolidation de la paix, répondant pleinement aux objectifs de la politique européenne de sécurité et de défense commune et faisant écho aux conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la médiation en faveur de la paix. Ce nouveau programme de l'UNESCO pourrait faire l'objet d'un partenariat entre nos deux organisations. Ce programme inédit serait à même de promouvoir des initiatives multiples et des projets sur le terrain centrés, entre autres, sur le développement d'approches innovantes pour la prévention et la résolution de conflits au moyen de protection patrimoniale, de formation des militaires et de renforcement des capacités des professionnels du patrimoine, en plus de l'implication des jeunes à la protection des sites, construisant les bases de la citoyenneté globale, y compris dans les zones de conflit et notamment par le biais de nouvelles technologies. Voilà un permite a Daniel en español, quisiera agradecerles por, eh, por esta invitación y mencionar que frente a, lo, a los conflictos o post-conflictos en que estamos tratando de trabajar actualmente es importante señalar que sin la voluntad de los países involucrados en estos asuntos con una mirada multilateral y no solamente bilateral, es difícil seguir avanzando. Por lo tanto, hacemos este llamado como UNESCO para tomar estos asuntos de manière manera que sea con una mirada hacia la humanidad y hacia eh, todos los Estados miembros que lo componen. Muchas gracias, señora Presidenta. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Valérie Frélan pour Alif. Vous avez également dix minutes. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le sous-directeur général de l'UNESCO, Messieurs le Directeur, euh, chers collègues, chers amis, euh, merci infiniment Madame la Présidente de nous avoir invités à cette rencontre parce que ALIF est une toute jeune fondation basée à Genève, mais c'est aussi une toute jeune organisation internationale euh, grâce à l'accord de siège signé avec la Suisse en, en 2017 et c'est pour nous une occasion importante que de pouvoir euh, nous présenter et présenter notre action aux parlementaires européens. Je suis aussi ici pour... Euh, Contribuer à lancer un cri d'alarme euh, en faveur du patrimoine des pays en guerre. Et, et ce sera mon premier point, Madame la Présidente. Euh, nous croyons effectivement que le patrimoine dans les pays en guerre est en très grand danger. Naturellement, nous avons tous en tête les images de destruction massive du patrimoine de ces dernières années, et notamment du fait du terrorisme islamiste. Mais euh, au-delà, ce patrimoine souffre euh, de négligence, d'un abandon, liées euh, à ces guerres qui durent euh, et puis parfois aussi rencontrent une autre problématique qui est celle euh, de la désertification. Deux exemples. En Irak, euh, le patrimoine irakien, les cités antiques d'Irak ont été détruites non seulement euh, à cause de Daesh pour une partie d'entre elles, mais aussi euh, par du fait d'un certain abandon, d'une certaine négligence euh, auquel il nous semble qu'il faut remédier ensemble. Un exemple. Euh, Ali vient de décider... Euh, d'allouer 700 000 dollars pour l'élaboration d'un échafaudage extrêmement complexe à mettre en œuvre pour sauver l'arche de siphons L'arche de Cessifon qui est la plus grande arche construite en briques avant la période moderne et qui a tenu 1500 ans et qui aujourd'hui peut d'un jour à l'autre s'effondrer. De la même manière, nous sommes aux côtés de nos amis maliens pour contribuer à la réhabilitation du site du tombeau des Aschia, qui est un des, sy des symboles de ce pays, parce que ce site euh, souffre de la désertification et de cette période de guerre, de lutte contre le terrorisme euh, qui perdure. Euh, l'autre point, et, et je vous rejoins sur les analyses faites relatives à, à, au fait que le patrimoine a depuis, a depuis quelques années été euh, à la fois une cible, mais aussi une arme de guerre, l'autre point que je voudrais relever, c'est que, cette problématique, elle n'est pas uniquement le fait du terrorisme, elle n'est pas uniquement derrière nous. Je dirais qu'elle est devant nous. Et comme vous l'avez à très juste titre souligné, euh, les conflits qui viennent d'apparaître cette année ou l'année dernière, notamment dans le Caucase ou dans la Corne de l'Afrique, montrent à quel point euh, cette problématique va durer. Pourquoi Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui de plus en plus à des conflits régionaux, à des conflits qui parfois sont le fait de, de guérillas, de terrains, à des conflits qui durent et à des conflits pour lesquels, bien souvent, la dimension identitaire est essentielle. Et par conséquent, le patrimoine étant l'un des grands marqueurs de nos identités, il est touché. Alors, à Alif, nous avons une conviction, c'est que, et, et, et, et, et je partage ce que dit Stéphane Automat, nous avons une conviction, c'est que le patrimoine a pu et peut être une arme de guerre, mais le patrimoine peut aussi être un vecteur de paix. Quelques exemples parmi les actions que nous menons et qui, de, non, de notre point de vue, peuvent contribuer au vivre ensemble, à la construction de la paix, à la stabilité. Euh, nous luttons contre le trafic illicite de biens culturels dont on sait bien qu'il est l'une des sources, on dit la troisième source de euh, financement du terrorisme. Nous luttons contre euh, ce trafic à travers différents projets. Par exemple, nous allons soutenir l'inventaire euh, et la numérisation de cinq musées euh, au Yémen. Et naturellement, lorsque l'on connaît les biens euh, qui sont déposés dans chacun de ces musées, il est plus aisé par la suite de lutter contre le trafic illicite euh, dans la mesure où ils peuvent être pillés. Nous, nous soutenons aussi, par exemple, un projet qui vise à euh, protéger euh, les artefacts qui sont saisis à la frontière entre le nord-est de la Syrie et la Turquie de façon à euh, euh, éviter euh, qu'il puisse être pillé et qu'il fasse l'objet de trafic illicite. Euh, autre, autre sujet, nous contribuons à la réhabilitation euh, de plusieurs monuments euh, dans le monde, et plusieurs sites dans le monde. Euh, un exemple, nous travaillons avec l'AGACAN à la réhabilitation du fort de Balaïssar à Kaboul, qui est euh, le fort qui domine la ville, euh, pour en faire un lieu euh, de euh, promenade et un lieu euh, de rencontre euh, euh, entre le peuple de Kaboul et l'histoire de, de, de l'Afghanistan. C'est un projet important qui pour Alif est de l'ordre de 2,5 millions de dollars et c'est un partenariat avec l'Inde qui va contribuer à créer de l'emploi, de l'activité euh, au cœur de Kaboul. Autre exemple, nous soutenons aussi un projet en, au sud de, de, de Mossoul qui est la réhabilitation du monastère de Marbenam. Et cette réhabilitation illustre quelque chose de très important, c'est que le patrimoine peut être un vecteur de dialogue interculturel, interreligieux. En, en l'espèce, euh, le monastère de Marbénam est un lieu de pèlerinage chrétien, sunnite, euh, yézidi, et sa reconstruction, sa réhabilitation a été le fait d'un travail entre toutes ces communautés. Et donc c'est pour nous un, un, un très beau symbole de ce que peut faire le patrimoine pour euh, construire la réconciliation et la paix. Alors Alif, quel rôle d'Alif euh, Vous le savez peut-être, Alif a été euh, fondé il y a trois, trois ans euh, après la destruction massive euh, du patrimoine culturel dans les zones en conflit. Euh, et euh, nous sommes, nous, un fonds, le seul fonds mondial exclusivement dédié à la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Et notre objectif, c'est d'essayer de soutenir des projets les plus concrets possibles et impliquant euh, les communautés. Donc aujourd'hui, nous, nous avons, en deux ans et demi, euh, euh, nous sommes déployés, et nous soutenons plus de 100 projets dans 22 pays, en conflit ou post-conflit, euh, et, et, et des projets qui visent à la fois à prévenir une atteinte au patrimoine, à essayer de le protéger pendant un conflit, ou encore à le réhabiliter après un conflit. Un exemple de prévention. Euh, il y a deux ans, la directrice du musée des civilisations euh, d'Abidjan m'a appelé et m'a dit euh, en 2010-2011, il y a eu des émeutes après les élections présidentielles euh, en Côte d'Ivoire. Euh, le musée, mon musée a été pillé, aidez-moi à le protéger. Et avec un montant de moins de 70 000 dollars, nous avons aidé cette directrice de musée à protéger son musée, à renforcer la sécurité de son musée euh, afin de lui permettre de passer euh, les élections de 2020 euh, dans les meilleures conditions. C'est... Typiquement, ce genre de petits projets, vous avez vu, nous faisons des grands projets à 2,5 millions, et nous en avons aussi avec l'UNESCO, s'agissant du minaret de jam, des grands projets à 2,5 millions, mais aussi des petits projets qui peuvent contribuer à la protection du patrimoine concrètement. Euh, autre exemple, euh, nous avons euh, tenté de soutenir une centaine de petits opérateurs du patrimoine qui travaillent sur le terrain, que ce soit des musées comme le musée de Bamako, que ce soit des artisans, en Palestine, au Yémen, etc., pour les aider à passer cette crise de Covid-19. Et nous avons déployé une enveloppe de 2 millions de dollars, soutenu une centaine de projets, parfois avec des montants de 5, 10, 15 000 dollars, mais qui, a, qui ont permis à ces opérateurs, qui sont essentiels parce qu'ils sont sur le terrain pour la protection du patrimoine, à passer cette, cette phase très difficile qu'est la pandémie. Alors aujourd'hui, pour Alive, qui est encore une fois une jeune institution, il est il est très important de renforcer ces liens avec euh, l'Union européenne et ses États membres. Euh, nous, euh, nous soutenons un certain nombre de projets dans le monde euh, qui sont portés euh, par des acteurs européens, qu'ils soient euh, italiens, euh, français, allemands, espagnols, danois, etc. Et, et leur expertise est absolument indispensable. Euh, nous voulons aller plus loin et nous souhaitons pouvoir développer des partenariats, des cofinancements avec euh, d'autres États européens que nos pays fondateurs, mais aussi avec l'Union européenne, car nous avons le sentiment que nous partageons les mêmes objectifs dans ces zones en conflit que ce sont notamment l'Irak et le Mali, et que nos approches euh, peuvent être complémentaires et que notre expertise peut être utile. Euh, par exemple, nous sommes investis euh, d'ailleurs aux côtés du projet porté par l'UNESCO à Mossoul pour faire revivre l'esprit de Mossoul, où nous soutenons la réhabilitation de deux de mosquées, deux églises, euh, d'une maison euh, patricienne, mais aussi du musée de Mossoul. La réhabilitation du musée de Mossoul, qui est un symbole euh, de l'action du terrorisme sur le patrimoine, est un, un, un projet très ambitieux de plusieurs millions de dollars, et c'est un projet que nous pourrions euh, porter ensemble avec l'Union européenne. Nous sommes déjà en contact avec euh, plusieurs directions de la Commission européenne, nous sommes en contact avec le Service européen d'action extérieure et nous allons travailler dans ce sens dans, le, dans les prochaines semaines. Et je note d'ailleurs que le rapport récemment publié par l'Union européenne sur la protection du patrimoine en Irak insiste sur euh, la possibilité de développer des relations et des partenariats entre Alif et l'Union européenne. Voilà. Je vous remercie infiniment, Madame la Présidente, de nous avoir donné l'occasion de nous présenter et de contribuer à cette réflexion, dont je me réjouis qu'elle euh, prenne une place de plus en plus importante dans le débat public. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Je passe maintenant la parole pour 10 minutes à Monsieur Mondreyral du Trust Agacan pour la Culture. Mr. Montreal please press the speak button. Could you hear me now? Yes. Thank you. Um, merci, Madame la Présidente. Uh, thank you very much for inviting uh, the Agrican Trust for Culture, AKTC, to this uh, meeting of the Subcommittee on Security and Defense. I would like to, as my colleague from Alif has made, I, I would like first of all to present a case study which is very concrete about how to deal with cultural heritage destruction in a historic city in Syria, in Aleppo and what could be the interest in humanitarian and socio-economic terms of this project. You probably know that AKTC is the cultural agency of AKDN a private uh, development agency that employs 90,000 people around the world and was created, has been created by His Highness the Aga Khan. AKTC is an entity of, uh, under, operating under Swiss jurisdiction and um, we believe uh, that heritage is a social and economic asset. Uh, it generates employment, uh, is a support for identity, etc., etc. And during the last 20 years, through our Historic Cities program, we have been uh, developing a multi-pronged approach to how to deal with uh, urban heritage. But not uh, th these uh, projects in the urban context not only deal with the reconstruction of monuments, but also with improvement of infrastructures, sanitation, waste management, uh, public spaces, urban parks, and they introduce vocational training programs, health and education programs. We all know the, the big effects that uh, the armed conflict has had in historic cities in the past uh, years, in Afghanistan, in Syria, in Iraq, in Yemen, etc. But um, I've chosen, uh, of the many of our operations, I've chosen today to present to you what um, are we doing in Aleppo, in Syria, Uh, in a project that attempts to provide uh, post-war strategies for rehabilitation. And I thought this uh, example, this case study, would be interesting for the members of this subcommittee because we'll offer you a glimpse in a country which is under international embargo and perhaps the European Union doesn't have a first-hand possibility to, to look into it. We choose Aleppo for a number of, of premises. First of all, AKTC has been involved in syria committed in syria well before the start of this conflict and um, we wanted to provide humanitarian support and facilitate economic opportunities for the community let's not uh, forget that um, somebody was uh, earlier on talking about how heritage could divide communities but in a pluralistic community like the syrian one a heritage is an essential vehicle of uniting such communities. And with the endorsement of the, the Swiss Minister of Foreign Affairs, we made the strategic choice to uh, start operating in the reconstruction of the Aleppo's old souk. Perhaps we should see the next, uh, the next uh, slide, if, uh, if it is possible, which shows in the circle um, the. A rectangular square of the um, Umayyad mosque, which was heavily damaged, and around it the old souk. The old souk is the most important civilian medieval monument that exists in the Muslim countries. It's something of extremely uh, high cultural importance, but uh, we choose the reconstruction or rehabilitation of the souk because the souk is a necessary hub for the restart of economic life and is also a, a platform for community relationships. We started this project by making <clears throat> a complete survey of the old city using drones. It has given us the possibility to um, have a complete, a complete mapping of damage Uh, which allows to calculate what are the challenges of conservation and the uh, costs involved. With the support of UNESCO, we undertook in 2017 a training course for masons and stone carvers, and this training course helped us to restore the minor damage uh, which had been suffered by the citadel in Aleppo. If I can go to the next slide, please. You have here, that corresponds to the same aerial view that you have seen. And here you have, um, in red and yellow, uh, I am afraid in these online presentations, the precision of plants is a bit devious, but you have here um, the faces that have been already achieved in the reconstruction of the souk. Um, what has been the importance of this project? The first has been to mobilize civil society and private initiative. The souk is populated and is the basis for trade For uh, in, in this area for about 1,100 merchants that have small shops that uh, they were damaged and uh, The, the basis of this project is that we undertake with our own financial resources the reconstruction of the uh, what the french will call gross or the infrastructures and um, uh, the individual owners undertake the re the rehabilitation of their small shops could i go to the next slide please could we go one more here you have Uh, because an image is better than a hundred words. Uh, you have here some images, the before and after of uh, the, the Souk rehabilitation. More, please. One more. And you can uh, see how in many areas the, the domes that punctuate this incredible architecture were damaged and the resulting Uh, the results of our intervention. One more, please. Now, the, the SUK has in, in uh, about one-third of the souk, has uh, gone back to its pristine condition. Some improvements have taken place, not only in uh, structurally, but also in returning the, the decoration of this architecture to its original situation. One more piece, and this is the most important of all the pictures I'm showing you. The souk, uh, even in the absence of tourism, that uh, uh, will not uh, return to Aleppo for, uh, for some time, has uh, recovered its vibrant, vibrant uh, activity. But this has uh, resulted in providing uh, new uh, resources to assess several hundred families that live of, our, of their trade activities. And um, we are continuing, um, in spite of the difficulties to work in a country which is subject to a, a very effective embargo, uh, and uh, uh, with a population of different religion, different ethnic groups, that in, in many respects is an example, example of civility. I hope that uh, this very brief intervention about uh, Aleppo will have give, given you, as I said, a glimpse of uh, one uh, project that is not aimed at preserving, but at re uh, making remedy to the, the severe damage that a significant um, medieval monument has suffered, a medieval monument which is at the same time a platform Merci beaucoup à tous nos intervenants pour la, la richesse de vos interventions qui sont, je crois, pour nous tous des, des sources de, de réflexion aujourd'hui et un petit peu pour, pour l'avenir. Euh, je n'ai qu'un regret, c'est que nous n'ayons eu que des intervenants et pas d'intervenantes, euh, mais euh, ce manque de parité a été, je crois, largement compensé par la qualité des interventions. Je vais maintenant passer euh, au moment des questions. Euh, je vais me permettre, avant de passer la parole euh, aux représentants des groupes politiques de notre Parlement, de poser moi-même quelques questions aux intervenants. Euh, Question peut-être euh, euh, à tous nos intervenants, quelle est la zone de conflit actuelle pour laquelle vous avez euh, les inquiétudes les plus fortes, sur laquelle vous souhaiteriez appeler notre attention en ce qui concerne bien évidemment euh, les menaces sur euh, le patrimoine culturel euh, Est-ce que c'est la Libye Est-ce que c'est le Nagorno-Karabakh Est-ce que c'est le Yémen euh, J'aimerais vous entendre euh, sur euh, ce sujet. Et puis plus spécifiquement pour euh, Stéphane Thomas, deux questions. La première sur EUM euh, Irak, euh, puisque euh, c'est la mission qui a dans son mandat depuis le début la protection du patrimoine euh, culturel. Euh, beaucoup de questions qui sont posées sur EUM Irak en général. Ce n'est sans doute pas aujourd'hui qu'on va traiter l'ensemble de ces questions. Euh, nous aurons sans doute besoin d'y consacrer une session spécifique de CD. Mais s'agissant de la protection du patrimoine culturel en Irak, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les réalisations concrètes m Irak a son actif Et puis, une dernière question encore pour Stéphane Automat. Euh, on a le sentiment, en écoutant nos intervenants, que euh, la protection du patrimoine culturel euh, a euh, une dimension de prévention ou de résolution des conflits évidente, mais elle a aussi une dimension de développement euh, par... Euh, les activités économiques qu'elle permet de relancer, par les emplois et par les compétences aussi qu'elle permet de créer ou de, ou de transmettre. Et je voulais savoir dans quelle mesure le SEAE travaille en coordination avec la Commission et en particulier avec DEFCO, qui ne s'appelle plus DEFCO mais dont je ne connais pas encore par cœur le nouvel acronyme, veuillez m'en excuser, dans les pays de sa compétence Merci. Euh, je passe maintenant la parole euh, aux représentants des groupes politiques, aux coordonnateurs, en commençant pour le PPE par Kinga Gall, si elle est connectée. Je lui passe la parole. Thank you, Madam Chair. I hope you can hear me and see me. All my appreciation uh, for you to organizing this uh, debate and... Uh, I think uh, all the speakers were excellent and, and we had very interesting approach. This debate is timely in the light on the recent uh, uh, resolution by the European Parliament uh, on the European Year of Cultural Heritage last week and its call towards the commission. And when we come to our uh, close topic, when we think of the CSDP missions Of the EU, of course, the first thing that comes in mind, without doubt, is the importance how these contribute to saving lives. But then the next step is that the protection of cultural heritage is also of extreme importance, as we have seen it in Iraq, in Syria, in all other parts of the world. The cultural symbols are first to perish when conflict uh, erupts. And uh, if we we are able to protect this heritage we might contribute to prevent a large mass of migration in the sense that uh, it's if heritage is protected people are less keen to leave their homeland this is also extremely significant in case of religious communities Uh, we also see that Christians are the most persecuted minority in the world today and that Christian churches are the most risk of destruction and vandalism. Uh, and we also see that it's proven that churches play an important role in maintaining stability and prevent conflicts. I think in this context, the CSDP needs to play an important role in protecting uh, the cultural heritage uh, And these cultural uh, sites, wherever and where, uh, whenever they are engaged, what can be done is, I think, is that uh, CSDP missions have trained staff to deal with this particular issue, and that they should be able to actively contribute in concrete projects financed by EU and member states in rebuilding devastated sites in addressing uh, these uh, uh, cultural heritage concrete cases. Uh, we know about quite many projects. We know of an excellent project which is now in place, for example, in Hungary, the so-called Hungary Helps project, where they were active in Mosul or Nagorno-Karabakh, but in many places in Syria, Iraq, uh, and of course, recently in Nagorno-Karabakh in rebuilding uh, churches and community buildings. I think this could be the path. So with EU member states financial contribution, CSDP should get additional help funding and active mandate to engage in these uh, protection projects, protect, uh, projects for protection or re uh, re uh, reconstruction. Thank you. Merci pour les SNDI je passe la parole à Sven Mixser. Yes uh, thank you thank you very much madam chair. I would like to also thank uh, all the all the speakers not only for the extremely interesting and thorough presentations but uh, but first of all for the uh, enormous work that uh, they and their organizations are doing in protecting cultural heritage in in the uh, areas of conflict uh my question is this well we we heard today a lot about uh, the protection of uh, important cultural sites and buildings and uh, monuments and objects and artifacts obviously and and and this is uh, something that when well when the important cultural sites or monuments are in immediate uh, danger of destruction uh, it it uh, Uh, usually receives significant uh, attention. Uh, we all probably remember the enormous outcry that was uh, that was uh, uh, raised uh, almost 20 years ago when the Taliban uh, destroyed the uh, uh, Buddhas of Bamiyan, uh, and well, the outcry did very little actually to stop Taliban from from destroying the monuments. And the international intervention only happened uh, several months later, after the events of of uh, September the 11th in the, in the US. Uh, but nonetheless, uh, it's it's something that is very visible uh, that receives a lot of media attention. Um, but there's another side to the cultural heritage, and that's the intangible, the the non-material uh, heritage, and uh, the destruction or erosion of the non. Uh, non-material uh, cultural heritage, uh, customs, traditions, folklore, even languages. It usually is more intractable. It happens over a longer period of time, uh, more gradually. Uh, do you think that, uh, that uh, this aspect, this side of cultural heritage in, in uh, armed conflicts uh, is receiving a, uh, due amount of attention when we deal with the issue of cultural heritage in the, in the, in the armed conflict? Thank you. Merci pour ID, s'il est connecté uh, Lars Patrick Berg. Please press the speak button. Yes, can you hear me now? Yeah, that's a very bad sound in the background. Yeah, now it's better. Thank you. No, we don't hear you anymore. I refresh your connection, sir. Please, sir. No. no. Can you, if you hear me, can you please unplug your microphone, my, your headset? Yeah, unplug it, please. Yeah, it's okay, thank you very much. Better? Yes, sir, go ahead, right. thank you. Chair, thank you very much. Um, all the gentlemen attending, thank you for the uh, presentations. Um, I have a very specific question to Mr. Ottone. Uh, Récemment, j'ai envoyé une lettre uh, à la directrice générale, Mme Azoulay, de l'UNESCO, pour demander à de faire tout ce qui standing in her son pouvoir pour protéger le patrimoine culturel de uh, Nagorno-Karabakh. M. Otone, pouvez-vous elaborate sur ce sujet spécifique et les actions prises Merci beaucoup. Merci. Pour les verts. je passe la parole à Salima Yambou. Merci Madame la Présidente, euh, merci aux invités pour leur présentation et merci pour ce débat conjoint. Je suis membre des commissions cultes et affaites et je ne cesse de rappeler l'importance du rôle de la culture dans les relations extérieures de l'Union et je salue vos efforts et votre travail concret. Il y a plus de 40 ans, le débat sur le changement climatique était présent et nous n'avons pas fait le bon choix, mais il y a plus de 40 ans, un autre débat était aussi enfoui sous le tapis et aujourd'hui, il doit être associé à la protection du patrimoine en zone de conflit. La restitution des œuvres d'art et des biens culturels spoliés ou volés pendant les guerres et les vagues de colonisation. Nous, en tant qu'Europe, en tant qu'union d'États, anciennes puissance coloniales, devons prendre nos responsabilités. Comme pour le climat, le temps qui passe et les changements dans nos sociétés n'ont rien fait oublier, bien au contraire, cela a créé de la méfiance. Est-il cohérent de mener des actions pour protéger le patrimoine culturel de pays tiers aujourd'hui alors que nous n'avons pas restitué des œuvres que nous avons spoliées dans le passé Le spectre de cette restitution hante l'Europe depuis plus de 40 ans pendant lesquelles tout a été dit, tout a déjà été dit, mais sans aboutir à des actions concrètes. Des États comme la France et l'Allemagne étaient à deux doigts de prendre des bonnes décisions dans le passé. Il y a eu une volonté politique claire d'empêchement jusqu'à l'utilisation même du terme « restitution ». Nous avons décidé d'oublier que notre patrimoine culturel a un passé, un passé qui porte la culture d'autres nations et d'autres peuples. Ces autres peuples ont aussi besoin de leurs œuvres pour se raconter et prendre conscience de leur patrimoine. Nous avons aujourd'hui l'obligation d'intégrer cette question dans le cadre stratégique. Même la Chine s'empare de ces questions pour des raisons troubles, ne la laissons pas s'immiscer entre l'Afrique et nous. Ayons le courage que nous n'avons pas eu il y a plus de 40 ans, aujourd'hui, euh, car aujourd'hui, il n'est plus question de savoir si oui ou non, il est juste question de savoir quand et comment. Je souhaiterais votre avis euh, sur cette problématique. Merci beaucoup. Merci. Pour ECR, je passe la parole à Asita Kanko. Merci beaucoup, uh, Chair. Uh, merci Madame Boiseau. I think that by destroying someone's history and culture you seek to erase them. Today we are reminded of this all too poignantly on the International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust. Two world wars saw cultural heritage utterly devastated. The medieval library at Leuven burned down and the cathedral of Reims destroyed and devastation throughout Poland, Ukraine, and Belarus. Wars in the Middle East and Africa in recent years has only added to this tragic toll. During the war between Eritrea and Ethiopia, the Ethiopian army toppled the 2,500-year-old Stella of Matera situated in Eritrea. Our history once lost is lost forever. In World War II, General Dwight Eisenhower said to soldiers in Italy, we are fighting in a country which has contributed a great deal to our cultural inheritance. We are bound to respect those monuments so far as war allows. The problem we have today is that many of our international covenants, treaties and resolutions assume that destruction will take the form of traditional warfare. Not in the guise of individuals and groups who blow up thousand years old monuments to wrap up YouTube hits to recruit, radicalize and shock. Current international arrangements are simply too limited and ineffective in their scope. This isn't just a question of the EU working alone or with its existing allies to address this issue. The EU needs to work to expand and strengthen its network of countries across the entire globe and seek to close the loopholes that currently exist. My question is this. In the past, there have been concerns from some third countries that the eu's position on the protection of cultural heritage and artifacts represents the position of only some member states there have also been concerns that the creation of a network of safe havens for cultural heritage outside the country of origin is an issue of concern for members who emphasize the, the importance of respecting sovereignty has there been such uh, has there been much progress on these issues in recent months and years thank you very much Merci. Il me semble que pour le moment, euh, Mick Wallace pour le, la GUE n'est pas euh, en ligne. Je vais donc passer la parole à Isabella Adinolfi, non inscrite euh, de la commission culte. Et nous réessayerons de voir si M. Wallace est connecté plus tard. Merci, Président. Merci, aux Quando studiavo archeologia all'università eh, mi è capitato tante volte di eh, studiare beni culturali che erano stati distrutti in guerra, alcuni soltanto per esigenze puramente belliche, per esempio assi di comunicazione, ponti altri invece semplicemente perché la consapevolezza di perseguire la damnazio memoria è proprio uno degli scopi delle guerre di conquista. Lo facevano gli imperatori egiziani fino ad arrivare i giorni nostri con Parmira, con l'Afghanistan, con lo Yemen. Allora la mia domanda è, al di là dei bellissimi progetti di formazione, di sensibilizzazione e di creazione della consapevolezza nelle popolazioni, nelle donne, nei soldati che sono promossi da UNESCO, anche dall'Unione Europea, ma anche da ICROM per esempio, in caso di violenza, in caso di armi, in caso di bombe, in caso di guerra, Che cosa fino a che punto siamo disposti ad arrivare per proteggere il patrimonio culturale ed evitare quindi il genocidio culturale e seconda domanda eh, riguarda invece il traffico di reperti ehm, di, di reperti archeologici eh, europol ha sempre insistito sul bisogno di creare una catalogazione dei beni culturali un database eh, in tutti i paesi per facilitare il recupero dei beni culturali in caso di traffici illeciti Ora io chiedo ai relatori se si sta continuando a promuovere progetti in questo senso e se ci sono novità. Grazie. Grazie. Io passo adesso la parola per PPE a Michael Gahler. Ja, eh, vielen Dank für die Erläuterungen, das war wirklich sehr interessant. Ich denke, im Rahmen unserer Einsätze, die wir als Europäische Union durchführen, Da ist natürlich nicht Teil von äh, möglichen militärischen äh, äh, Maßnahmen, äh, die die Zerstörung äh, von, von Kulturgütern oder die bewusste Herbeiführung eines solchen Zustandes, dass wir äh, dort äh, zusätzlich zu, den Kriegsschäden dann auch noch bewusst etwas in dem Bereich veranstalten. Gleichwohl ähm, denke ich, ähm, es schickt jedes Land, was Truppen entsendet, ja seine Soldaten nicht in ein bestimmtes Land, ohne die Soldaten auch vorher auf die Kultur und die, die, die Umstände dort vorzubereiten. Insofern wäre es vielleicht Aufgabe auf der EU-Ebene, ähm, da nur sicherzustellen, dass alle Soldatinnen und Soldaten, die in unserem Auftrag unterwegs sind, äh, dass die eine Art äh, Vorbereitung äh, auch in dieser Hinsicht äh, erhalten haben. Ist das Teil von Den Terms of Reference, wenn wir als äh, EU irgendwo hingehen, achtet da äh, unsere äh, militärische Führung auf EU-Ebene darauf, dass niemand in einen Einsatz geht, ohne vorher eben Basics äh, über die Umstände in dem Land äh, erfahren zu haben. Ich denke, das sollte Teil unserer Vorbereitungen sein. Und natürlich muss auch jedem Soldaten klar sein, dass man, wenn man vor Ort ist, nicht aus Langeweile plötzlich Schießübungen auf Kirchtürme oder Minarette zu tun hat. Also und dass es auch klar ist, dass dann auch Strafe droht, wenn man sich in einem fremden Land an diesen, an solchen Dingen dann vergreift. Ich hoffe, das ist alles sichergestellt. Ich gehe eigentlich davon aus. Danke. Merci et la dernière question revient à Zeliana Zofko pour le PPE. Hi, um I'm so uh, thrilled to have uh, these excellent speakers today um and um, I would like to ask uh, some concrete questions because I was uh, very much involved uh, uh, during the post-conflict uh, solu uh, solutions in, uh, in the Western Balkan into these uh, reconstructions and uh, protection of uh, cultural heritage. My colleague Kinga Gal has mentioned uh, the issues of protecting the churches as uh, identities uh, of uh, minorities in the conflict areas. We had a case in Bosnia and Herzegovina: uh, reconstructions of three religious objects where these minorities lived under under the auspices of UNESCO, and that's uh, namely the Orthodox Church in Mostar, um, Catholic uh, monastery in Plehan in Republika Srpska, and Perhadia Mosque. And that has proven it was the first project done by uh, under the auspices of UNESCO, and that has proven a, a very encouraging for interreligious dialogue. Um, can you plan something similar in this Nagorno-Karabakh zone? Because uh, that's a very symbolical place also, and we don't want this reconstruction to take place by the means of the countries that really don't have a, a beneficial influence in uh, uh, explaining what the real religion is, and uh, also reconstructing in the same um, way. So I will be brief and I have to, uh, I'm, I'm, I'm, letting, uh, I'm looking forward to your answer. Merci. Euh, je vais maintenant donner à nos intervenants euh, la possibilité de répondre en choisissant bien sûr euh, les questions euh, pour lesquelles ils se sentent euh, les plus directement concernés, euh, en leur donnant à chacun euh, quatre minutes s'ils veulent bien respecter euh, ce temps, parce qu'ensuite nous devrons rendre la salle et euh, mettre fin à l'interprétation. Euh, je vais donner la parole dans le même ordre qu'au début de cette session, donc en commençant par Stéphane Automate. Many thanks, many thanks for the several questions. Uh, I'll try to go uh, through all of them, uh, starting with your questions, Madame uh, Loiseau. Uh, first of all, uh, you are Iraq. Uh, Realization concrete. Uh, as you know, the uh, the operation has uh, uh, protection of cultural heritage as a secondary task. So it's not uh, the, the reason why the mission is there. But despite this, we have uh, uh, two main elements that are of relevance. First of all. And this links also to the question of uh, Honorable member Adinolfi. We have uh, worked with iraqian authorities to set up a base, a database of artifacts that were stolen or disappeared, and this is linked with Interpol in order exactly to ensure what. Uh, Adinolfi said, about the fact of uh, ensuring that these artifacts could be uh, repaired or uh, found uh, in a way or, or another through our uh, Interpol network. Second element, um, we believe that protection of cultural heritage is, first of all, an issue that has to be in the minds of the local populations, because the local populations are those that need to understand how their heritage as Iraqi, as Yemenite, as Libyans, belongs to their own uh, history and should be protected, as uh, uh, Honorable Member Asita Kanko was saying. So for this, we have done uh, um, three major seminars in Iraq uh, on protection of cultural heritage, targeting the armed forces of Iraq, targeting the civilian population and targeting the administration of Iraq so that there is a sensitivity and the point uh, on, on this topic and the point is put uh, on, uh, in front of them. Uh, on your second question, um, indeed, it's actually an important moment now in these uh, weeks because, uh, as you know, we have this new um, financial uh, cycle under the NDICI, or NDKey, and in this moment we are doing the programming. The programming is responsibility of the AIS, and we are working with DG Intpa, or uh, former DG DevCo, and also with uh, the Foreign Policy Instrument, in programming how the money will be spent in the next seven years. And so we are taking this unique opportunity that we have now to include protection of cultural heritage as an element of our programming in the thematic pillar, meaning in the actions that are focusing on peace and security pillar. So there, in the peace and security pillar, there will be an element of protection of cultural heritage that we will include, and that will, will form the reflections on future projects on this area, and also on the geographic pillars we are uh, focusing in including uh, um, protection of cultural heritage, at least in three areas, which are Iraq, Sahel and Yemen, which obviously then uh, answers also to your first question, where do you see uh, that more attention should be kept? Um, to the question of Honourable Member Galler about training of CSDP courses, indeed, Uh, now that we have developed this initial concept last year, we have started uh, the training of our CSDP operations, and uh, we see specific CSDP courses, which are of three different levels. Basic, which goes to all the, the deployed uh, contingent. Intermediate, but also experts, because we might actually seek to have experts in this topic in specific missions when needed and when uh, appropriate. Uh, to the question related uh, about protection of uh, churches, um, indeed uh, uh, the, the example of Bosnia was mentioned, uh, the example of Kosovo and other examples that I know well, we should be, Uh, aware of the planning difficulties of uh, static protection of a church or, or another uh, site, because if we put soldiers statically in a in a, seat, in a site, then they become also a direct target. So these imply a level of force that is not uh, uh, simple to ensure, and uh, and that's why we look more forward to, how could I say, reconnaissance, uh, capacity to monitor the terrain, but without having aesthetic force because uh, of the difficulties that it imply. At the same time, I have to say that a lot should be done in the hearts and minds of the population because if the population understands uh, that uh, each uh, cultural site uh, is part of their own history and should be protected. That's the best way to protect uh, them. Um, and finally, on the question of uh, Nagorno-Karabakh, indeed, uh, that's an area where we are concerned, we are monitoring it closely. Uh, I have to say that we have also been looking together with UNESCO actually to Concevoir une mission eventually there to a, have a better understanding of the situation but unfortunately the status of um uh, uh, on the ground doesn't allow at the moment to to have this kind of missions but it's certainly something that uh, we are uh, looking at thank you merci uh, je passe maintenant la parole pour 4 minutes à monsieur Autonay Monsieur Tonnet, please press the speak button. Là, vous m'entendez Oui, on vous attend. Ok, très bien. Donc, je vais essayer en quatre minutes euh, d'aller le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de questions. Euh, D'abord, vous dire que, que sur les priorités que vous avez demandées, pour être très honnête, toutes les régions sont prioritaires pour l'UNESCO. Euh, donc, que ce soit le Sahel, le Moyen-Orient ou actuellement la région du Nagorno-Karabakh, on essaye de les traiter tous avec le, la même attention et le même compromis de la part de l'UNESCO et de différentes entités qui travaillent sur le sujet du patrimoine. Donc on ne pourrait pas prioriser, mais c'est effectivement les trois zones où nous sommes actuellement le plus présents au niveau des projets ou de la préparation de missions. Sur, euh, sur la vision holistique dont vous parliez euh, plusieurs d'entre vous. Effectivement, aujourd'hui, parler de la sauvegarde du patrimoine, ce n'est pas le patrimoine matériel seulement. Et effectivement, comme vous savez, nous avons une convention, la convention de 2003 sur le patrimoine immatériel, qui aujourd'hui, euh, que ce soit au Mali ou que, ça soit, que ce soit en Irak, est très présent dans la construction de comment nous intervenons avec les différentes communautés. Le danger, il existe aussi pour le patrimoine immatériel, et bien que ça ne soit pas un conflit, aujourd'hui, par exemple, avec la pandémie, nous voyons euh, le, le, le, la peur que ça produit euh, que la diversité culturelle soit affectée, dont une grande partie est le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les coutumes, les, les, les, les célébrations et les festivités qui sont autour justement des communautés dont l'identité fait partie justement de, euh, du besoin de reconstruction après un conflit. Armée, que ce soit inter ou euh, international, un, inter ou que ce soit euh, généralisé. Sur, euh, sur euh, la question qui a été posée et dont l'exemple est parfait parce que c'est une des, des, des plus belles pratiques, bonne pratique qu'il y a eu, euh, le cas de Monstar, euh, c'est des situations différentes. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire du copy-paste d'une mission sur l'autre ou d'une partie euh, d'une région sur l'autre. Dans le cas spécifique du Nagorno-Karabakh, depuis novembre, nous sommes en pourparlers, et ça c'est la réalité, avec euh, le gouvernement d'Azerbaïdjan, principalement qui aujourd'hui est euh, le, le, le, le détenteur de la région, mais aussi avec d'autres euh, intéressés, comme c'est le cas de l'Arménie et euh, les co-chairs du groupe de Minsk. Euh, les deux dernières semaines ont été très actives, justement, pour préparer cette mission d'experts techniques indépendante. Mais il faut dire qu'on a une situation unique qui ne s'avait jamais présentée pour l'UNESCO. C'est un territoire où l'UNESCO n'a jamais pu mettre les pieds pendant 30 ans. Donc les informations que nous avons, d'un côté ou d'un autre, c'est des informations que nous ne pouvons pas vérifier encore. Et c'est pour cela que cette mission devient importante et urgente. Cependant, nous attendons, et on est en négociation, pour voir, les, les, comme il a été dit euh, il y a une seconde, euh, les problèmes sécuritaires qui se posent sur, euh, sur les, les districts adjacents et le Nagorno-Karabakh. Mais nous, nous, nous sommes pour parler, euh, je vous dirais, tous les jours avec les autorités pour voir de quelle manière cette mission pourra s'effectuer, toujours en comprenant que c'est dans le contexte de la Convention de 1954. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a des instruments normatifs qui euh, sont le cadre général pour une mission comme celle-ci. Euh, sur l'Erythrée, euh, je, je voudrais vous dire qu'effectivement, nous sommes d'accord que le patrimoine de ce pays est fondamental, est très important et très riche. Donc nous travaillons justement avec les autorités nationales afin qu'elles ratifient toutes les conventions culturelles nécessaires. Et euh, c'est un travail qui se fait, je vous dirais, de manière très appuyée euh, par... Euh, nos, nos équipes. La catalogation, bien sûr, c'est un sujet de homogénéisation de, de toutes nos agences, euh, que ce soit Interpol, pour le trafic illicite et nous en sommes très conscients. Finalement, au sujet de la restitution, euh, comme vous savez, elle est au cœur des priorités de l'UNESCO et nous allons axer notre action sur le renforcement des capacités des pays pour les inventaires de leurs collections dans les musées, mais aussi euh, il ne faut pas oublier que nous avons le comité de promotion euh, des restitutions qui travaille sur les questions, dont il y a une réunion dans les prochains jours et euh, dont le comité devrait se réunir au mois de mai. Donc, c'est tous des sujets, comme vous voyez, sur lesquels nous travaillons et on, nous espérons avoir 2021 de bonnes nouvelles pour avancer, comme c'était le cas pour le trafic illicite l'année dernière, où nous avons eu cette campagne qui est toujours en, mise en place sur la, la véritable valeur de l'art dans le trafic illicite. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Maintenant, je passe la parole à Valérie Frélan. Merci, Madame, merci, Madame la Présidente, et merci aux parlementaires euh, pour leurs questions euh, euh, qui nous permettent d'approfondir la discussion. Euh, je dirais que la question la plus difficile, madame la Présidente, c'est celle que vous avez posée. Euh, quel pays prioritaire Et je rejoins euh, l'analyse d'Erneste Auton. Tous ces pays euh, sont, hélas peut-être, euh, importants et prioritaires en termes de protection du patrimoine, mais ça me permet de soulever euh, et de mettre en avant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour intervenir dans ces pays. Euh, la première difficulté, c'est l'accès. Euh, l'accès à la fois parce que euh, L'accès à un site, c'est aussi un, euh, lié au principe de souveraineté, euh, mais aussi l'accès, euh, lorsqu'il y a une instabilité très forte encore dans le pays, c'est naturellement très difficile de protéger le patrimoine euh, en plein milieu d'un conflit. La deuxième chose, c'est la capacité des opérateurs, que ce soit les opérateurs locaux ou internationaux. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, suffisamment d'opérateurs dans le monde capables de protéger le patrimoine dans les zones en conflit. C'est pour ça qu'il est important de développer les capacités locales, mais aussi d'avoir des opérateurs capables dans le monde entier de se déployer dans des zones extrêmement sensibles, extrêmement difficiles que sont euh, ces zones en conflit. Enfin, euh, il n'y a pas suffisamment de financement, il faut être honnête. Euh, Alif, c'est un capital de 80 millions de dollars, c'est un bel effort de ces États membres. Mais il faut avoir en tête des, des montants bien plus élevés. Par exemple, lorsqu'on parle de la réhabilitation du patrimoine à Mossoul, qui est de, plutôt de, de l'ordre du milliard, et en dépit des efforts des uns et des autres, euh, il est clair qu'on est euh, encore loin euh, de l'objectif. Euh, L'autre point relatif à, aux pays prioritaires, c'est aussi, à mon avis, aujourd'hui, la nécessité d'être en mesure d'évaluer quelle zone, hélas, quelle zone demain pourrait être en conflit et pourrait faire l'objet d'une atteinte importante au patrimoine. Et c'est pour ça que nous allons essayer de, de travailler euh, du côté d'Alif à la documentation de pays extrêmement sensibles aujourd'hui. Euh, certains parlementaires ont, ont, ont posé la question de la protection du patrimoine dans sa globalité. C'est à l'évidence euh, un axe d'Alif protéger le patrimoine tangible et intangible. Nous avons d'ailleurs euh, des projets pour la protection du matériel, du patrimoine immatériel, que ce soit en Afghanistan où nous protégeons des traditions artisanales, euh, celle de la fabrication d'instruments de musique, de tapis, etc., euh, ou encore euh, au Yémen, la tradition du hammam, euh, ce sont effectivement des, des, des sujets très importants. Je dirais qu'à travers la protection du patrimoine euh, tangible bâti, il y a aussi la protection du patrimoine intangible, euh, parce que euh, par exemple lorsqu'on travaille euh, au Mali sur euh, la, le crépissage euh, du tombeau des Askias, le crépissage c'est une dimension très importante euh, et, et traditionnelle qu'il faut préserver. Euh, certains parlementaires ont, ont évoqué le Haut-Karabakh, la diversité religieuse, etc. Je dirais que pour Alif, L'ADN d'Alif, c'est cette diversité. Et notre souci constant, c'est d'être en mesure, partout où cela est possible, de protéger le patrimoine dans sa diversité historique, culturelle et religieuse. Que ce soit au Karabakh, où nous espérons euh, peut-être demain, un jour, euh, intervenir, euh, ou que ce soit euh, en Irak, comme nous le faisons euh, à Mossoul, euh, mais aussi peut-être demain dans euh, la Corne de l'Afrique. Ce sont autant de lieux où il faut protéger cette diversité culturelle et religieuse. Les villes-refuges, euh, question soulevée par un des parlementaires, c'est effectivement euh, une idée, euh, une belle idée et une idée intéressante. C'est une idée assez difficile à mettre en œuvre et qui, de notre point de vue, doit être, euh, je dirais, la solution, euh, la dernière solution. Pourquoi Parce qu'on euh, sait bien que lorsqu'on protège en dehors d'un pays euh, des œuvres, euh, il est toujours parfois compliqué de les faire revenir. Donc, notre sentiment chez Alive, c'est que ce qui peut être fait, c'est... Euh, notamment lorsqu'on a un conflit qui est euh, circonscrit à une zone du pays, eh bien c'est de protéger ses œuvres dans un autre lieu euh, dans ce même pays. Euh, c'est ce que nous pensons être le plus facile peut-être à mettre en œuvre. Enfin, euh, s'agissant des restitutions, Alif euh, contribue à un objectif qui peut contribuer à la sécurisation de l'ensemble des collections euh, des pays dans lesquels nous intervenons, qui est la sécurisation des lieux d'accueil, qui, qui est aussi également l'inventaire, c'est par exemple ce que, nous, ce que nous avons fait, je le signalais déjà, euh, en Côte d'Ivoire ou au Yémen. Voilà, merci beaucoup Madame la Présidente et merci pour cette initiative. Merci et maintenant je passe la parole pour 4 euh, minutes si nos interprètes veulent bien nous accorder encore un petit peu de temps à Monsieur Montréal. Merci, je vais essayer de plus que 4 minutes pour so les interprètes. I think you yourself, Mrs. Ch uh, Chairman, you have talked about uh, you have posed the question about uh, cultural heritage and development, and I think this is an issue which is underestimated by the international instances, including UNESCO and the European Union. When you talk about uh, the consequences of armed conflict in cultural heritage, the question of loss of economic value is not really taken into account. And really, cultural heritage is sometimes the only serious long-term economic asset that many communities have. Let me give you an example. Uh, in our experience working in the rehabilitation of historic cities, when we start this work, we bring investment, we bring new uh, money to the community. Uh, the process of rehabilitation contributes to the capacity building, to give people new skills and new traits uh, to guarantee future employment. But also the activity on the cultural heritage mobilizes private sector resources. I made uh, a very modest uh, uh, reference when talking about uh, the merchants in the Aleppo Souk. And uh, around this cultural heritage, a number of cultural industries grow in many, many respects. and to conclude cultural heritage uh, is a vector of development and contributes to economic diversification this is something that international instances should take into account because it will justify even more the efforts done to protect cultural heritage in the case of armed conflict thank you very much for your invitation to speak here this morning merci je voudrais uh dire un grand merci à tous nos intervenants pour la qualité de leurs interventions ce matin. Je pense que nous avons commencé à explorer un sujet qu'il faudra que nous continuions à suivre et à traiter dans le futur. En tout cas, c'est la proposition que je fais à la Commission de la culture que je me remercie de m'avoir accompagnée dans cette démarche ce matin. Je voudrais conclure brièvement en rappelant cette citation de Winston Churchill. Lorsque pendant la Deuxième Guerre mondiale, son cabinet lui a proposé de sacrifier les crédits consacrés à la culture pour pouvoir mieux se consacrer à l'effort de guerre, la réponse de Winston Churchill a été « Mais alors, pourquoi nous battrions-nous » Merci à tous, bonne journée.